Bonjour à toi chers spectateurs qui commence peut-être à se poser des questions sur ce que ce multivers semble nous révéler mais qui en tout cas est toujours au rendez-vous pour voir un nouveau Marvel et ici on va parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ou Docteur étrange dans les multivers de la folie réalisé donc par Sam Raimi et Si j'avais cru à un moment que Sam Raimi reviendrait chez Marvel, je n'y aurais pas cru L'histoire, pour faire extrêmement simple, Stephen Strange, suivant aux événements qui se sont déroulés dans No Way Home, semble vivre une vie plutôt classique, mais du jour au lendemain, il voit débarquer une certaine América Chavez, qu'il reconnaît puisqu'il l'a vue dans ses rêves, qui lui annonce qu'elle peut voyager dans les multivers et qu'elle est poursuivie par un démon qui voudrait s'emparer de son pouvoir. C'est bien résumé. C'est simple, c'est convenu. <rire> Pour en parler avec moi mon cher Kevin, comment vas-tu Ça va très bien et toi J'ai l'impression de te balader dans des critiques un peu farfelues quand même de te faire passer de Bac-Nord à Candyman en passant par notre dame brûle pour te faire revenir ici. Mais euh, c'est pas grave. Je te fais voyager mon cher. <rire> euh, je te fais voyager au sein d'un film qui était assez attendu. On va pas se voir ouais. la face parce qu'il y a eu Spider-Man No Way Home, Spider-Man No Way Home qui est mine de rien si je ne me plante pas le film Marvel le plus vu de France. Avec même plus de 7 millions d'entrées. De recettes. Hein, et en termes de, de recettes, c'est un des films Marvel qui a rapporté le plus de fric avec euh, Infinity War et, Endgame. et Endgames, ouais. qui reste extraordinaire et me troue un peu les fesses. <rire> euh, bref, mais en tout cas, voilà, il y avait plein de choses qui entouraient ce film. Il y avait notamment cette idée que bah, c'était quand même, mine de rien, Sam Raimi qui revenait à la réalisation d'un Marvel, euh, chose qu'il n'avait pas fait donc, depuis Spider-Man 3, qui pour beaucoup est tout de même connu comme étant. Pas loin d'être une catastrophe industrielle et cinématographique, pour d'autres c'est juste le désaveu d'une production qui avait commencé un petit peu à se métamorphoser dans ce qu'elle allait devenir aujourd'hui, notamment avec ce qu'on lui reproche. Mais en tout cas voilà, c'était un peu bizarre de voir Sam Raimi revenir à la réalisation de la Marvel, qui plus est pour un Doctor Strange qui à la base devait être tenu par Scott Derrickson qui avait tout de même écrit un scénar, qu'il avait terminé, mais que Marvel n'a jamais validé puisque aujourd'hui il n'y a plus qu'un seul scénariste à de crédité, Michael Waldron. Alors qu'à la base il y a un scénario original écrit par John space par Robert C. Cargill et par euh, Scott Derrickson. Mais il est Donc... mentionné hein, à la fin du film, Scott Derrickson. Ah oui, il est mentionné à la fin du générique, pas en ouais. tant que scénariste. Ce est qui est pas quand même un une, une ouais. catastrophe et il est quand même producteur exécutif du film, ça veut dire voilà, qu'il avait vraiment ouais, un pied ancré ça. dans la production du long métrage. Donc voilà, on est typiquement mmh. sur le modèle du Marvel qui est passé par plein de stades, peut-être trop de stades, et qui se retrouve un peu sur les écrans avec beaucoup d'attentes de la part de nombreux spectateurs, notamment les fans de No Way Home qui s'attendent un petit peu à retrouver la même vibe, et d'autres qui s'attendent à voir un vrai retour de Sam Raimi derrière la caméra, ou en tout cas aux commandes d'un gros blockbuster. Donc on a quand même beaucoup d'attentes qui sont très éparses autour de son métrage, et c'est à ce moment-là que je me tourne vers toi Kevin et que je te demande ce que tu as pensé de ce Multiverse of Madness. Eh ben j'ai pas passé un mauvais moment euh, devant. C'était plutôt plaisant à regarder. Mais après, ça reste un film que je vais oublier hein, aussi. Euh, après, euh, tu parlais d'attente et tout. Euh, si ça marche beaucoup et qu'il y a un bon démarrage... Euh, et que les gens attendent le film, c'est parce que c'est un Marvel, mais pas obligatoirement parce que c'est Sam Raimi oh non. qui le réalise. Parce qu'en fait, t'as plein de réalisateurs qui sont connus, qui parfois se lancent dans un Marvel. Tu sais très bien qu'au final, ça va être à peu près la même chose parce que c'est toujours très formaté et qui sont pas du tout libres de faire ce qu'ils veulent. Donc moi, je vois Sam Raimi qui réalise Doctor Strange, je me dis ok, c'est cool, mais on sait très bien qu'on va pas avoir du Sam Raimi à 100% C'est clair, tu vois. Donc euh, nous, on s'attend à ça parce qu'on connaît Sam Raimi et parce qu'on espère voir des choses qui lui ressemblent. Mais les trois quarts des spectateurs, en fait, attendent juste ça parce que c'est le film qui succède à Noé, Way oui, parce oui, en fait, que, que les... c'est un Marvel qui est dans la continuité, parce que c'est le nouveau ça. épisode de la grande série cinématographique du MCU. C'est ça, les gens vont le voir parce qu'ils aiment les Marvel et parce qu'ils se contentent d'aller voir un Marvel, c'est tout, de plus, en vérité. Hein. Donc, euh... Mais, euh, <rire> sinon, oui, euh, je trouve qu'il y avait des bonnes idées. Euh, j'ai bien aimé l'utilisation de la couleur je trouve que c'était euh, on va rester vraiment sur la forme hein, plus que sur le fond euh, au début mais euh, l'utilisation de la couleur, le ton en général que j'ai trouvé un peu différent euh, d'autres euh, films Marvel moins d'humour, beaucoup moins d'humour je trouve euh, et puis ce côté euh, horrifique euh, dans la limite hein, d'un Marvel qui était quand même présent et ça j'ai bien aimé mais après, euh, je trouve qu'il y a certaines scènes où ça manquait euh, un peu de panache ou d'originalité dans la construction, dans le dynamisme même, et il y en a d'autres où ça passait un peu plus. Mais euh, je pensais à une scène où, euh, bon, on va pas spoiler pour l'instant, mais il y a une scène de bataille à un moment, et euh, je trouve que ça méritait d'être beaucoup plus vif, dynamique, dans la manière dont c'était fait, et c'était limite, on s'emmerdait un peu. Et il y a d'autres scènes où euh, c'est assez bien fait avec la couleur, avec la géométrie, on joue encore là-dessus, parce que ouais. Docteur Strange, euh, dans le premier c'était le cas, quand on regarde No Way Home, c'est pareil, on a des scènes un peu euh, très psychédéliques, euh, Voilà, un peu... Euh, euh, bah, le film a eu un avertissement sur euh, les personnes qui sont euh, épileptiques, parce qu'on a aussi des séances en 3D, donc euh, déjà, en temps normal, ça fait un peu mal à la tête par moment. <rire> euh, mais sinon après... Euh, voilà, je n'ai pas boudé mon plaisir euh, en le regardant, mais je ne vais pas, comme la plupart des Marvel que je vais voir, euh, être très enthousiasmé. C'est voilà. bien résumé. Euh, <rire> non, mais je te suis sur beaucoup de points. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a clairement deux grandes mouvances chez Marvel actuellement. On a la mouvance très classique, Sony Pictures et euh, MCU, qui peut se refléter au travers de No Way Home et de euh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et on a à côté une espèce de vibe, de, de libération presque créative chez Marvel, ouais. avec euh, Chang-Chi et, euh, et Les Éternels, qui, qui Pour moi, ouais. sont réellement deux films qui ont deux auteurs à leur, à leur base, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au moins on peut identifier une certaine identité graphique. Alors, ouais. Alors du coup, je vais un peu me contredire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pour une exception, c'était Chloé Zhao pour euh, les éternels. Ouais. Après, j'avoue que on est nous quand on voit, hein, comme tu disais, un réalisateur euh, faire un Marvel, on va se dire bon, ça va être euh, toujours la même chose. Là, pour le coup, il y avait quand même beaucoup de plans larges. Euh, il y avait un travail très réaliste d'image sur la aussi. ouais non non sur entre un humain et puis le reste où c'était assez euh, effrayant même ou déstabilisant ouais. à l'écran et euh, un peu même des des plans ou des scènes qui rappellent un film un peu indé ou euh, ah, des ça. films d'auteur. Et là, par contre, ça marchait. Moi, j'ai beaucoup aimé Les éternels Chang Chi, j'ai pas vu. Euh... Oui, c'est un peu moins inventif, mais il y a quand même ouais. de l'idée. Mais donc, pour moi, il y a vraiment cette mouvance-là. Et je trouvais ça bizarre, en fait, de voir euh, Sam Raimi reprendre les commandes, justement, d'un film dont il n'était pas l'instigateur. Parce que ouais. Sam Raimi, il, il, fait, il a une carrière très étrange depuis quelques années. Et, et donc, du coup, je me retrouve devant ce film. Et en fait, je, je me retrouve devant l'exemple typique du long-métrage qui, certes, est divertissant, mais comme à l'image de No Way Home, va être très oubliable où on va ressortir de la salle et où on va se dire « c'est pas ouf ». Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont me dire le contraire, qui vont me dire « non, mais le film est impressionnant, le bah film oui, est hyper oui. créatif, le film est hyper inventif ». Honnêtement, les gars, il y a un moment il faut arrêter de se voiler la face. Je, je suis d'accord, c'est un film qui, qui est pétri de bonnes intentions et qui a un cinéaste derrière qui sait quand même y faire. Sam Rémy, c'est un sûr. mec qui sait y faire. Mais alors ceux qui me disent qu'on voit vraiment Sam Rémy à l'image, bah non il y a des idées, mais pour moi, ce n'est pas un film réalisé par Sam Raimi. C'est un film avec Kevin Feige à la production. Et encore une fois, c'est terriblement euh, traducteur de ça. Tous les films qu'on a vus dernièrement du MCU, Les Éternels, ou Chang-Chi, ou No Way Home, sont des films où on crédite le réalisateur. Où on dit, mm -hmm. e, Sam, euh, euh, euh John Watts film, euh Destin Daniel Créton film, euh Chloe Zhao film. Sam Raimi n'est jamais présenté comme ça. On met une production MCU, une production Kevin Feige, et paf. Et Sam Raimi n'apparaît qu'une seule fois au générique. Ah tu on... trouves qu'on l'a mal, on a mal exploité le. Non fait non, que non on n'a pas lui... mal exploité le fait que c'était fait, fait par Sam Raimi. On a exploité le fait que ça n'est pas un film fait par Sam Raimi. C'est un film fait par des exécutifs et Sam Raimi est derrière. On le ressent par instant durant quelques scènes, comme tu dis, par l'aspect quelquefois horrifique oui. du long métrage. Mmh. Mais trois quarts du temps, je suis désolé, Sam Raimi il est pas là. Sam Raimi ah bah sûr, il est, hein, il oui. est complètement, il est complètement paumé. Il est pas du tout aux commandes de ce film et ça, et ça se oh. ressent malheureusement. Je te propose qu'on passe à l'écriture. Mm -hmm. Écriture très hasardeuse, donc, puisque comme je l'ai dit, il y avait un scénario original qui a ensuite été réécrit par Michael Wadron, adapté donc du personnage écrit par Jeb Kirby et par Stanley. <rire> euh, le scénar est aussi flou que étrange, que bizarre, que par moments inventif et assez généreux avec le spectateur. En fait, c'est un scénario ah, ouais. qui représente parfaitement des ambitions aussi diverses que variées, que celle de vouloir embarquer le spectateur dans un univers qui serait foisonnant de détails, que derrière on en oublierait d'inventer surtout une histoire et une vraie trame narrative pour conduire les personnages d'un point A à un point Z. Je sais pas ce que tu en penses mais... Euh... Oui... Euh, après euh, ce qui, Moi ce qui m'a dérangé, ouais dans certains, euh, certaines scènes commencer à amener, certains aspects commencer à amener, euh, moi c'est le personnage d'América Chavez, euh, comment elle débarque dans l'histoire, pas la première scène, parce que j'ai trouvé honnêtement l'opening, je l'ai trouvé très bien Ouais. Euh, parce ça que fonctionne. Euh, il, est, il est tout de suite dans, il est très dynamique. Tout de suite, on nous met dans une scène qu'en plus, qui est très bien faite, euh, où on a déjà une version euh, différente de Strange, et euh, après, on voit qu'il se réveille, c'est un rêve, etc. Euh, c'est la scène d'après où on la voit euh, débarquer dans le New York, machin. En fait, je trouve qu'il y, y a trop de trucs, euh, il, y a, il y a quand même des scènes comme ça où je me dis, mais. Euh, ça pouvait être un peu plus détaillé, ou, euh, pour qu'on comprenne un peu mieux. Euh, après, euh, moi, le, le personnage de Wanda ou le personnage de Strange, euh, j'ai plutôt bien aimé euh, comment ils étaient développés dans l'histoire. Après, le problème du scénario où tu parlais de l'écriture, c'est le lien avec, euh, avec No Way Home ou d'autres euh, d'autres productions en série Marvel. Alors il est bon de préciser pour euh, étoffer ton ton argumentaire que il est précisé par de nombreuses personnes avant d'aller voir Doctor Strange in the Multiverse of Madness d'avoir vu Doctor Strange d'avoir vu Spider-Man No Way Home d'avoir regardé la série WandaVision, et de connaître un petit peu les enjeux de Wallyf la ouais. série où genre on imagine justement les multivers et on les met concrètement en place. Alors ah. que en vérité ça euh, c'est pas obligatoire parce qu'en en fait c'est dans une scène ça va être transformé pour te le résumer ou te faire comprendre que ça n'a pas d'importance ici, euh, la scène où il, il rend visite à, à Wanda, il dit ouais, « je ne suis pas, pas, suis pas là pour parler de ce qui s'est passé à Westview, donc ce qui se passe apparemment dans WandaVision, moi je n'ai pas vu ». Et hop, on passe à autre chose, on passe vraiment à ce, qu ce qui nous intéresse dans le film, mmh. et on ne relate pas forcément les événements. Non, on nous ramène juste les enjeux un petit peu qui sont évoqués avec euh, l'objectif de Wanda, et en fait ouais, juste ouais. De, de prendre possession des multivers pour se trouver une place en tant que mère. Mmh. qui a un objectif qui est lié donc à ce qui s'est passé à Westview parce que l'objectif de Westview c'était que Wanda avait pris possession d'une ville pour justement retrouver un cocon familial et se créer un petit univers dans lequel elle serait, euh, elle serait heureuse D'accord, mais, euh... mais je trouve pas que ça dérange tant que ça si on n'a pas vu mmh, Moi j'ai pas fait. vu pour être honnête et ça m'a pas dérangé pour euh, comprendre enfin c'est pas non plus un truc hyper compliqué mais, ah, oui euh, non non euh, pour euh, suivre et bien comprendre euh, son, son but, sa finalité à elle dans l'histoire donc, euh, moi perso, euh, j'ai bien aimé elle, son personnage à elle. Ouais. Et, de... et toi, tu, tu me disais que. Euh... En fait, elle fait partie pour moi de cette vague très ambiguë des méchants de Marvel qui ne sont pas réellement méchants. Il ouais, mais... euh, y a une mouvance, clairement, depuis quelques temps où Marvel veut mettre en place des anti... des, presque des anti-héros, des, des, des méchants qui sont motivés avant tout par des objectifs qui leur semblent finalement très justes. C'est une mouvance que j'aime plutôt bien. Bah oui, Après, ouais. moi, je trouve qu'ici, en fait, le personnage de Wanda est, rédu est réduit vraiment à, à un archétype très fermé et très cliché qui ne ouais. trouve de logique... Qu'à la fin, et qui au travers de cette fin, que je ne vais pas spoiler pour le moment, ne semble pas être plus étoffé que ça et semble presque se rendre compte que sa quête a été très inutile. Ce qui a vraiment le don de me déranger parce que, autant tu vois dans Black Panther, lorsqu'on construit un archétype d'anti-héros au travers du personnage de, de Michael B. Jordan qui a vraiment beaucoup de charisme et qui du coup, lorsqu'il prend conscience que son objectif est finalement voué à l'échec, a une vraie bascule dramatique. Je trouve ici que Wanda n'a pas cet instant où on se dit ça sa bascule et est cohérente par rapport à tout ce qu'elle vient de vivre et par rapport à toute la cohérence du parcours qu'elle a connu. Parce qu'en fait, il y a, y a des idées, encore une fois, c'est indéniable, mais je trouve que, encore une fois, on est sur ce genre de scénar où on a l'impression que c'est très anecdotique. Où il y a une petite histoire, et ça va suffire à créer un immense film de deux heures, et où à la fin, tu vas te dire bah, c'est très minimaliste en fait comme récit. C'est très très anecdotique, euh, c'est vraiment de la petite histoire qu'on voudrait nous faire croire comme étant gigantesque et, et imposante et monumentale Et, monumental, et où au final je vais te dire, bah, c'est juste un pélos qui a fait son truc dans son coin Mais c'était déjà le cas dans No Way Home, je trouvais aussi que l'histoire était vraiment réduite à euh, à la fin il n'y a pas eu de grosse incidence et ok ça reboute l'univers mais alors franchement c'est ça la réelle incidence qu'il y a autour du film C'est pas ouf quoi Mais.. Personnellement, euh, si on compare à No Way Home avec euh, tout le point de départ du film, parce que Peter veut pas qu'on rec qu le reconnaisse, etc. Et ça. il fout un bordel monumental. Là, je trouve que la... la... Euh, l enfin, Son ambition, elle est beaucoup plus touchante quand même, et, et c'est plus humain. Tu parlais que Marvel ne faisait pas des vrais méchants, mais plutôt des, des anti-héros. Pour moi, c'est des anti-héros de plus en plus. Hein. C'est beaucoup plus profond, je trouve, parce que c'est plus humain de se rendre compte qu'on a quelqu'un qui est tellement aveuglé par quelque chose qui le rend jaloux, ou frustré ou en colère, euh, va tout faire pour essayer de contrecarrer ce qui ne va pas, et au final se rend compte que ça a été un échec. Ouais. Enfin, moi j'aime beaucoup cette, cette, ce développement. Dans, dans... Il y a plein de méchants qui sont comme ça, qui ne sont pas réellement des méchants. Et c'est ça qui les rend très attachants et finalement. Est ça, et c'est qu ça qui les rend ça très charismatiques aussi. Charismatique aussi. Oui, bien sûr. Mais autre euh, Marvel, euh, tu vois, il y a plein de méchants dans d'autres films où ça peut être aussi le cas. Mm -hmm. Ils sont juste brisés au fond. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est des personnages qui sont brisés et elle, elle est, elle est comme ça. Et du coup, je pense qu'elle est tellement aveuglée euh, et par, par sa volonté propre d'arriver à son à son but, ouais. que enfin euh, pour moi la, la fin où elle se rend compte euh, que euh, tout ce qu'elle a fait pendant deux heures, c'est elle est, à l'échec, où elle se rend compte qu'il fallait pas agir comme ça. Moi ça m'a pas du tout gêné. Ouais. En vrai. Ah, J'ai pas chialé devant, le, devant la scène hein, mais euh, je me suis dit c'est plutôt touchant, moi ça m'a pas... Ça pas euh, ouais je pas ce que veux ça. Dire. Si on compare à euh, toute la trame de No Way Home où euh, tout, euh, tout ce qui part en cacahuète c'est vraiment un truc un peu ridicule pour moi. Si on compare les deux... Euh... Tout à fait. Je te propose qu'on spoil, parce que moi j'ai pas mal de trucs à dire. En fait, je viens de me rendre ouais. compte qu'il y a un, un gros souci dans ce film. Okay. Euh, euh, concrètement, en fait, moi je trouve que la structure narrative du film est vraiment réduite à euh, cette espèce de quête assez maladroite qui consiste à amener Wanda à prendre conscience du fait que si elle prend la place d'une autre mère dans un autre multivers, euh, elle va être complètement... Enfin, elle ne va pas réussir à trouver sa place. Au-delà de ça, moi il y a un point qui me perturbe réellement dans No Way Home. Doctor Strange est supposé avoir enlevé la tête des gens que Peter Parker et Spider-Man. Oui. Mais comment ça se fait que Doctor Strange s'en souvienne de tout ça De tout ce qui se passe avec... Euh... Bah de tout ce qui se passe dans No Way Home. Ah il mais mais l'annonce hein. Du coup si c'est lui qui a, qui a un peu instigé tout le truc... Ouais, on ne l'enlèvera pas, il a dit tout le monde, y compris lui il l'avait il dit, avait dit. Il avait dit ça donc dans, pour dans moi il y a déjà ce problème là ah, alors, euh, qui prend conscience que euh, voilà il y, y, y a un y a problème, un problème ouais. au delà de ça euh, moi je trouve que dans l'ensemble en fait, tout ce qui drive le film et ce qui est intéressant c'est toute cette idée de parler de la peur tous ouais. les personnages sont guidés par une peur Strange, c'est une peur de ne pas réussir à reconquérir Christine et surtout de passer sa vie seule. Ça, c'est une peur qui l'habite et que je trouve très intéressante. Ouais. Wanda, c'est la peur de ne pas réussir à être une bonne mère. Mm -hmm. Parce qu'elle a peur de faire les mauvais choix et parce que surtout, elle a peur de ne pas avoir d'enfant. America Chavez, elle a peur de son pouvoir. Parce que ça lui a fait perdre ses parents, et euh... c'est l'idée que je trouve la plus intéressante, Alors, moi franchement, dans, ces, dans toutes ces peurs-là. Ah oui, bien sûr. Le fait ah qu'on oui. ait, tra... bah, qu ait un vrai trauma, parce que pour le coup, en gros, pour vous expliquer, dans une scène, on voit, bah, pour ceux qui ont vu le film, vous voyez très bien de quoi je veux parler, la scène où America Chavez a perdu ses parents, je la trouve très intelligemment construite, parce qu'elle amène vraiment un beau trauma, genre, d'un seul coup, son pouvoir se révèle, et la première chose qu'elle perd, c'est ses parents. Moi, je trouve que c'est très intelligemment fait, et ça a vraiment une certaine gueule, hein. Et la scène euh... est très très bien faite parce qu'elle peut sembler très anecdotique, mais elle amène un vrai impact dramatique. Bah, c'est peut-être ça moi qui m'a choqué, enfin qui m'a gêné plutôt. Euh... Après c'est le gros souci de tout le film, c'est que tous les trucs sont amenés à la truelle. Je veux dire ça c'est vraiment amené en mode hey Yolo je vais vous amener un trauma genre regarde elle se pose au milieu d'une oui, case ouais, ouais, de... et puis d'un seul coup on voit son souvenir. C'est le gros problème du film, mais tout le film est comme ça. Le fait qu'on ait les éléments de la série Wadif qui soient amenés par le biais de la présence des Illuminati mm -hmm. qui vont ouais. former une congrégation avec euh, Captain Fantastic avec le professeur Xavier qui pop de nulle part et alors ça personnellement ça reste une grosse scénique pour moi parce que, quitte à amener Professeur Xavier, ça aurait été sympa de voir un autre Professeur Xavier que encore Patrick Stewart parce que, justement, on est dans un multivers. Mmh. Et voilà. Il y a des idées, encore une fois. Mais alors, ça, pareil, c'est amené pour faire crever tout le monde. Ouais. Voilà. Et tout le film, c'est comme ça. Wanda Vision, à la fin, elle meurt. Et ça me dérange. Tout le film construit un arc narratif immense pour, au final, faire crever tout le monde. Bah en fait, comme on est dans un multivers, ils se permettent en fait de, de faire ça... Bah oui, mais on arrête pas de nous que rabâcher que justement, il faut éviter de faire des gros dégâts dans les multivers. Qu'est-ce qu'ils font Ils font un bazar, mais alors phénoménal Je n'ai jamais vu ça C'est bien le problème même du personnage de Strange en soi, il est tellement arrogant même dans, dans No Way Home et il est vraiment convaincu de ses capacités ah bah c'est presque lui le méchant dans No Way Home euh, par l'instant bah, c'est à dire qu'il est censé quand même être très intelligent et il accepte qu'un gamin euh... bah, il accepte de résoudre le sort d'un un gamin et... juste pour un, pas un caprice mais pour un truc un peu euh... on s'en fout si tu veux ouais, il, y a, il, y a, il y a des enjeux beaucoup plus grands et lui, lui seul quand même il est censé le savoir donc euh, déjà là il y a un problème aussi dans, dans No Way Home là dessus tu vois donc euh... mais euh... Je sais pas ce que je disais. Non, mais c est c est si très... pour moi c'est très problématique le fait qu'on ait l'impression que constamment plus on avance dans le film, plus le film se dit que tout ce qu'il a mis en place euh, c'est trop laborieux ou trop compliqué ouais. et qu'il préfère mettre fin en fait à tout ça. Et moi ça me dérange vraiment parce que du coup j'ai l'impression en fait que le film passe son temps à avancer pour reculer, pour avancer, pour reculer encore de plusieurs mètres, mm -hmm. pour essayer d'avancer à nouveau, pour au final revenir à son point de départ. Parce que l'objectif du film c'est juste de revenir à son point de départ juste en enlevant le black hold. Si je ne me plante pas, c'est... The de Dark The Darkhold. Oh, ouais. C'est tout L'objectif final du film, c'est uniquement ça, faire en sorte de détruire un bouquin d'incantation maléfique. Mm -hmm. Sauf que ce n'est pas supposé être le centre du récit, donc on se dit bah du coup, tout ce qui est construit autour, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Et en fait, l'objectif ultime, c'est juste de ramener un personnage dans cet univers qui va être capable de faire voyager dans les multivers. C'est de faire en sorte qu'America Chavez reste dans l'univers de Doctor Strange mm -hmm. que l'on connaît pour faire en sorte que peut-être... Il va se passer des choses, on va se retrouver à devoir y retourner encore une fois. Enfin, ça, en fait, c'est ça le gros problème que j'ai, ce film. Michael Waldron l'a très mal écrit. Parce que c'est un enchevêtrement de petites scènes allant de gauche à droite pour finalement faire une boucle et revenir ouais. au point de départ. Ouais, et c'est vraiment ça. ça qui me dérange. Après, encore une fois, on vit des péripéties qui ne sont pas mauvaises en soi. C'est plutôt des péripéties assez fun, assez cool, on ne s'ennuie pas. Mais c'est une boucle. C'est toujours le, le recul, quand tu as le recul. Exactement. Où tu te dis, bah en fait... Euh, ouais. En fait, on se dit... bah pourquoi Oui, ouais, ouais, bien sûr. Pourquoi ben, C'est un peu le constat général à chaque fois. Hein. Mais en, en vérité... <rire> je ne sais pas trop le dire. En, en fait, je pense que c'est même un peu plus le cas maintenant euh, parce que j'en parlais avec Julien hier. Et du coup, euh, il me disait, euh, quand on regarde un Marvel, que ce soit celui-ci ou... Alors, Thor, ça sera peut-être différent, mais quand on avait la période avec les Avengers, on avait euh, cette... Euh, cette fin qui était prévue avec Thanos qu'elle est arriver, on savait où, où est-ce que ça allait nous, nous mener. Peu, là, on sait même. pas. Alors que là, justement, on exploite les multivers où ça peut être un beau bordel aussi euh, scénaristique, clairement. Il hein. mm -hmm. y a plein d'incohérences. Tout à fait. Et ça gêne des gens et d'autres, ça les gêne absolument pas parce qu'ils se contentent de ce qu'on leur montre. Et tant mieux pour eux s'ils passent un bon moment, mais quand tu prends du recul, tu te dis que il bah, y a des choses où ça colle pas et ça, ça te suffit à te... C'est-à-dire, hey, mais là, euh, je peux pas passer un si bon moment que ça s'il n'y a pas de cohérence, il faut quand même avoir euh, de l'intelligence derrière. Ouais. Tu vois? Et là, du coup, quand on regarde ce film-là, bah, comme tu le dis, à la fin, on revient au point de départ euh, et on se dit, ok, on a passé un bon moment, mais après, il y a quoi, du coup Parce que là, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Tu vois, il n'y a pas de, de, de, de pilier euh, à, à, à la fin qui nous dit bah, « ça, ça va servir à ça, qui va servir à ça pour arriver à ça. Mm. Euh, » C'était un peu... Euh, un des trucs qui était bien avec, euh, avec les Avengers, c'est qu'on savait qu'à la fin, on avait Thanos, la menace Thanos qui planait, et qu'il euh, y allait avoir affrontement, on savait à quoi s'attendre, un peu. Et là, on ne sait pas. En fait, on, on, on, c'est comme si on regardait les films un peu au compte-gouttes. Mmh. Et on est à plus de 20 films Marvel, et on en est encore à avoir des films qui nous introduisent des, des super-héros aussi. Tu vois Qu'on ne connaît pas forcément. Mmh. Et je pense qu'arriver à un moment... Euh, on en a un peu marre aussi de regarder un film qui introduit un nouveau, un nouveau personnage où il faut qu'on réapprenne des origines, des nouveaux personnages qui vont être réintégrés dans la suite où on va voir à peine ce gars-là, ouais, cette meuf-là, tu vois. Et du coup, euh, bah, tu, tu, vas les, tu vas voir les films Marvel, déjà, si tu les aimes à peu près. Bah, ouais. Nous, on les, on, voilà, on, on les regarde, mais on n'est pas fan non plus, tu vois. En termes de mise en scène, c'est un film réalisé par Sam Raimi. Où personnellement, je ne vois pas beaucoup Sam Raimi. Et c'est un petit peu triste, parce que Sam oui. Raimi, c'est quand même un réalisateur qui est réputé pour avoir une vraie patte, un vrai jeu, un vrai travail de mise en scène autour à la fois de certains aspects horrifiques, mais au-delà de ça, d'une certaine imagerie qui peut parfois avoir un vrai impact sur le spectateur au fur et à mesure qu'on avance. Pour autant, c'est là, je pense, qu'il y a le plus d'aspects, entre guillemets, divertissants qu'on va retenir de ce mm -hmm. film. Ouais. Parce que même si on ne le voit pas constamment, dans son travail de scénographie et dans son travail de composition, je trouve que Sam Raimi est quand même là pour nous rappeler qu'il est capable de mettre en scène de manière cohérente un blockbuster. Mais après clairement, on est très loin du premier Spider-Man qui moi personnellement m'avait traumatisé lorsque j'étais gamin parce que moi je trouvais limite que la séquence de fin de baston entre le bouffon vert et Spider-Man, c'était limite un film d'horreur hyper gore, hyper violent, hyper hardcore, enfin hein, qui se terminait de manière assez surréaliste entre le glauque et, et, et l'humour d'ailleurs. Mais vraiment, ici, je trouve qu'on ressent certains aspects du cinéma de Sam Raimi, notamment au travers d'une scène finale qui clairement vient convoquer pour moi l'armée des ténèbres, euh, ouais. avec ce jeu avec les âmes d'années et, euh, et la tête qu'a Stephen Strange que je ne vais pas vous spoiler au cas où si vous n'auriez pas vu la bande-annonce mais qui a vraiment pour moi une tête d'un personnage issu des villes Dead. Et, et ça m'a vraiment quasiment fait mourir de rire là où je pense beaucoup de gens étaient un peu en train de se demander ce qui se passait parce que le film est quasi comique durant cette scène là mais vraiment je trouve que en fait on est typiquement devant un film où on se demande des fois où est Sam Raimi où parfois on le voit poper où on se dit ah punaise ça c'est une idée que Sam Raimi aurait foutu dans un film mm -hmm. et à d'autres moments on se dit c'est pas ouf quoi. ouais C'est le vrai paradoxe de ce film quoi je trouve. Mais tu parlais de la fin euh, avec le Strange, avec le visage un peu... Euh, voilà, pas spoiler. C'est vrai qu'il y avait toujours un peu un côté comique, mmh. la manière dont il se... Il se... Enfin, il bougeait, ouais, es c'est ça. Il y a... Mais du coup, euh, ça, ça rappelle beaucoup Evil Dead aussi. Parce que Evil Dead est quand même très comique. Ah bah autant le premier est vraiment premier degré très euh, cinéma. Le premier ouais. est, tr est très noir hein, je trouve. C'est par partir du 2 où c'est vraiment Alors le 2 le beaucoup plus mais le, le premier un peu aussi je trouve. Ouais mais moins je trouve. Ok. Pour moi là il convoque beaucoup plus Evil Dead 2 et l'armée des ténèbres. Oui. Pour moi, il va vraiment chercher ces deux références-là Pour de nombreuses scènes Et après je trouve aussi qu'à certains moments Il amène vraiment des éléments de cinéma d'épouvante Je pense mmh. notamment à cette WandaVision qui sort des miroirs Qui va oui, limite être oui. exorcisé Et va se Absolument. craquer dans tous les sens Là je ça. me suis vraiment dit Ah c'est du jusqu'en enfer, là tu vas carrément nous chercher voilà. des trucs comme ça et, et je trouve que Même si il est je trouve quand même absent et durant une grande majorité du film, je trouve pas que Sam Raimi habite le long métrage. Hein. Clairement, je trouve non. que Sam Raimi est là de temps en temps. Longueur, hein, voilà, ouais. c'est ça. Et après, je vois plein de gens dire que c'est le premier vrai film d'épouvante euh, du Marvel Cinematic Universe. Alors les gars, on va rigoler, mais euh, dans ce cas-là, euh, non, non, c'est pas <rire> du vrai cinéma d'épouvante. Hein. Ça a des éléments. À la limite, je trouvais que le premier Doctor Strange était limite plus flippant en termes d'imagerie que celui-là qui certes a des imageries qui sont assez horrifiques avec euh, des morts avec des choses comme ça mais alors franchement le premier Doctor Strange pour le coup il y avait des scènes où vraiment euh, t'es pas bien quoi les scènes je où Strange les, les scènes où Strange justement se fait pousser pour la première fois dans ce qui ah est oui. supposé être le multivers ben cette oui. séquence là elle est extraordinaire de créativité je trouve oui. et va chercher des inspirations beaucoup plus psychédéliques et, et et quasi mystiques qui du coup sont très angoissantes par de nombreux aspects le fait qu'il se retrouve à se plonger dans sa propre rétine, euh, qui va euh, s'engouffrer dans un espèce de torrent de couleurs pour rester figé durant une fraction de seconde dans le vide intersidéral pour ensuite repartir, ça c'est vraiment angoissant et flippant je trouve. Et ça c'était peut-être mieux amené dans le premier, euh, alors que là il y a vraiment une grosse scène... Euh où justement euh, bah, c'est après que Wanda elle sort du miroir euh, ouais enfin. c'est ça bah, c'est une scène où ils sont propulsés dans le multivers exactement et là et tu vois où... tout, euh, tout un défilement d'univers euh, ouais, différents qui est plutôt bien fait d'ailleurs c'est plutôt bien fait ça, ça, a vraiment, ça a vraiment du cachet et ça utilise plusieurs types d'imagerie qui fonctionnent ouais. bien mais c'est pas pour moi du style de cinéma d'épouvante ou des choses comme ah ça ah non pas c'est bah, pas pour cette scène là Non, non. mais en fait je trouve que là ils ont fait trop un condensé de ce qu'ils ont fait mieux dans le premier justement c'était un peu plus épuré et plus, euh, plus beau, ça prenait peut-être un peu plus son temps, alors que là, ils ont vraiment fait un, un condensé. Pouf, patchwork Exactement. Juste pour montrer, vous voyez, il y a plein d'univers différents. Euh, patchwork qui, pour autant, et, euh, est au ralenti les trois quarts du temps, donc c'est vraiment paradoxal. C'est vrai, vrai qu'ils ont fait beaucoup de ralentis dans cette scène-là. Après, euh, j'avoue que euh, la scène avec Wanda qui sort du, du miroir ou plein d'autres scènes, euh, moi, ça, m, ça me rappelait euh, bah, jusqu'en enfer. Ouais. Euh, et euh, Evil Dead, ouais, par moments, j'ai ouais. vraiment capté plein de scènes comme ça. Euh, là où peut-être les trois quarts de la salle je sais pas j'espère qu'ils avaient des, je suis pas des sûr rêves, honnêtement même, je suis pas sûr mais après ce que je trouve intéressant c'est que Rémi arrive quand même malgré le fait que pour moi il est vraiment obstrué par le studio mm -hmm. il arrive quand même à greffer quelques éléments de son cinéma qui ouais. fonctionnent plus ou moins bien bon on parlera au niveau du casting du caméo euh, inhérent à euh, l'univers de Sam Rémi de Bruce Campbell qui ouais. est encore là again and again <rire> euh, qui est vraiment là histoire de faire coucou je suis là mais comme dans les Spider-Man, au final euh, et après je vois plein de gens dire que le film est, est gore, alors, spoiler, euh... parce que là faut pas rigoler, gore parce qu'il y a du sang de robot, hein. c'est tout, hein. c'est pas du sang d'humain, c'est du sang de robot. Hein. Oui. Après, il y, y a un certain jeu autour de certaines morts qui peut-être est, est surprenant pour un Marvel, ouais, ça surtout. mais pff, même ça c'est pas, pas non plus ouf, quoi c'est juste que le film a... Plus de morts que d'habitude, quoi, c'est tout. Quoique je, je, quoi qu je m'obstine à croire de... qu'il y a beaucoup de morts dans les Marvel mais qu'on nous les montre pas. Là, hein, mais ça. mais par exemple, reprenez le soldat de l'hiver, la fin du film, je vois pas comment il ne peut pas y avoir au moins un millier, voire dix milliers de morts, vu tout ce qui se passe. Ouais. Mais voilà, c'est propre au Marvel, là pour une fois qu'on nous montre des morts, euh, on va pas cracher dans la soupe mais alors euh, franchement c'est parce que c'est Sam Remy qui est aux commandes qu'il a, il a dû dire euh, « Ouais oh, les gars, vous me laissez quand même mettre 2-3 cadavres hein, parce que moi je vais pas faire un film où genre il a personne qui crève à la fin, hein. il faut qu'il y ait au moins une dizaine de morts » Donc c'est ce truc, mais après, encore une fois on est sur ce genre d'imagerie où on se dit « ça se tient » mais où on n'a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent quand même, c'est un peu dommage, je trouve quand même que mine de rien Sam Remy... Euh, il est un peu cloîtré dans son petit univers. Et c'est aussi surprenant de voir à quel point on est dans cette mécanique où encore une fois, comme sur No Way Home, j'ai l'impression que le casting est extrêmement réduit. Il n'y a mm -hmm. pas tant que ça ouais Que c'est assez simple et que ça se passe sur euh, 3-4 lieux réellement concrets. Et qu'il n'y a pas vraiment plus que ça d'enjeux de, comme il pouvait y avoir dans d'autres Marvel. Ou entre guillemets, ça se passait sur euh, bah, plein de lieux. Et là, on a l'impression que c'est vraiment enfermé à 3-4 lieux. C'est là où c'est très... Euh très aléatoire suivant d'un un film à un autre, ouais. c'est qu'on peut avoir beaucoup de lieux avec beaucoup de couleurs, beaucoup de... Enfin, ça, ça va aller dans une échelle très grande dans l'univers, et des fois ça va être très euh, restreint avec des couleurs très... Moi je me rappelle de... de C'était le troisième Captain America. Mm -hmm. euh, un combat dans un aéroport. Un pugilat sur un parking, quoi. C est, c est... Désolé, mais non. C'est ouais, que non. du béton et du gris et du noir. Mais c'est le, pa le paradoxe des Marvel, quoi. J'ai l'impression que ça dépend, ça dépend qui est à la production, parce qu'encore une fois, je m'obstine à le dire, mais c'est vrai que sur euh, Cheng chi et sur euh, Les Éternels, Kevin Feige n'était pas seul à la production du film. Donc peut-être que ça équilibre derrière les points de vue et les avis et la liberté qu'on offre aux, peut aux ouais. auteurs. Peut-être que c'est euh, une ambition surdimensionnée derrière de vouloir lier l'univers à d'autres choses par le biais de cette. Première scène, pote générique, qu'on ne spoilera pas, mais qui, qui, qui laisse popper des personnages un peu de nulle part et qui nous, nous ramène de nouveaux enjeux un peu de, de manière aléatoire. Que ce soit même cette fin qui, qui finalement est très énigmatique parce qu'on a presque l'impression que c'est le moment où le film devrait démarrer et là c'est le générique qui commence. enfin C'est tous ces éléments-là où on se dit qu'il qu y a des choses et qu'encore une fois on est devant cet élan de euh, « il faut teaser la suite » comme tu pouvais l'évoquer. Mm -hmm. Bah oui. Mais ou en tant que spectateur, bah on, est un peu, on est un peu paumé devant tout cela. C'est dommage, encore une fois. C'est dommage parce que je pense profondément qu'il y a un vrai univers à exploiter en tant que réalisateur. Et, et que les, les producteurs ne laissent pas la place justement à, à ces réalisateurs pour exploiter justement les possibilités de leur univers. C'est un peu dommage. Mais ça, tu parlais de la fin. Ça t'a pas... enfin euh, Moi, ça m'a... J'étais complètement paumé. Ah, moi, ça m'a refroidi. Hein. Le... J'étais vraiment dans cette idée. Euh, ça, ça, ça, ça peut démarrer là, en fait. Et, et je me disais... Bah non, je sais c'est pas bien. le problème en fait C'est que le film se termine sur vraiment un nouveau commencement Ou un truc qui pourrait ouais, à nouveau commencer ça. Mais la scène, la première scène post-générique elle a, elle a aucun lien je trouve Entre non, ce qui mais... se passe et, et, ce qui, et entre Parce lui avant et lui après Parce qu'il faut ramener des choses Il faut ramener des éléments Enfin on pourra encore avoir un débat de 300 ans Mais c'est vraiment problématique mais là Je trouve que c'était plus catastrophique que d'ordinaire Vraiment euh... ouais. non mais je suis d'accord avec toi Donc bon euh... ouais. Moi je, déjà je suis pas fan euh, des scènes post génériques. Parce que ça, ça m'énerve, c'est-à-dire que les gens sont tellement marvelisés quand ils vont voir un film qu'ils s'attendent qu'à chaque film qu'ils vont voir, il y aura un truc après. Ouais. Ils sont en train d'attendre... De regarder un générique, c'était jamais. C'est l'agent de ah, cinéma en toi qui parle. Ah, J'en je ai marre, les gens qui restent assis là. Pas il ne coup. va pas y avoir de scène post-générique à la fin de encore, arrête. Pas du tout, c'est <rire> juste qu'en fait, je trouve qu'il y, y a une habitude qui s'est prise chez les gens alors ouais. qu'avant c'était pas forcément le cas. Non, non, les gens regardaient le un générique, ils s'en ils foutaient un peu. Maintenant, il y aura un truc en plus à la ah, fin. Tu vas me dire, au moins, moi je me plains pas parce que ça fait que les gens regardent enfin tous les postes qu'il y a au sein d'un film et se rendent oui, compte qu'il y a sûr. quand même des gens qui travaillent dans un long métrage. Bien sûr qu'il y a du positif. Après, il y en a, ils regardent ne sont vraiment regarder aussi. sur leur téléphone, euh, je te propose qu'on passe au casting, euh, qui ne change pas vraiment d'habitude parce oui, que hormis oui. Elisabeth Olsen euh, et euh, George Hill, euh, Gomez qui sont réellement les deux nouvelles euh, au casting de l'univers de Doctor Strange, tout le reste on retrouve des gens qu'on connaît, on retrouve oui. Rachel McAdams, on retrouve Benedict oui. Wong, oui. on retrouve Chiwetel Ejiofor, euh, oui. on retrouve Michael Stuhlbarg, qui est vraiment un acteur que j'adore et qui est trop cantonné à des rôles secondaires mais voilà, euh, tout, ils sont bien sont tous ah, oui. bien, ils ne oui, délivrent me... pas la plus grande performance de leur carrière, mais ils sont, ben, ils sont bien. Toujours le problème, c'est que ce n'est pas le rôle euh, parfait pour euh, vraiment exploiter tout leur euh, potentiel. C'est ça, hein, c'est euh... le gros problème. Benedict Cumberbatch est à cette image, c'est-à-dire qu'encore une fois, il démontre que c'est un immense acteur, mais il le fait au sein d'un film où clairement il n'a pas non plus le meilleur carcan pour prouver qu'il il est extraordinaire. Et... Mais c'est le cas pour euh, beaucoup d'acteurs très connus qui jouent dans, dans ce genre de production. C'est ça c'est euh, de très bons acteurs où tu vas les voir dans vraiment des films très différents, où ils ont montré de très grandes performances, mais ils vont toujours être un peu bridés dans un rôle, parce qu'il faut toujours qu'ils fassent des petites blagues, ou euh, qu'ils... Enfin, tu vois, c'est toujours mmh. cantonné à un certain aspect émotionnel. On peut pas en faire trop. On peut pas. C'est ça. Et du coup, là, euh... c'est assez limité. Et, euh... et après, après, ils sont... encore une fois, ils sont sympathiques. Mais c'est vrai qu'on ben, a du mal. il y a pas de problème. Oui, là-dessus. Hein. Mais, mais c'est ouais. vrai qu'on a de plus en, moi, j'ai de plus en plus de mal à trouver les acteurs vraiment impressionnants. Enfin, on, oui. y... on les trouve bons. C'est ça, mais c'est pas au-delà de ça Mais on n'est pas transcendé par leur performance quoi, Et c'est un peu dommage ouais, Parce qu'encore une fois on est sur un casting qui bah, devrait émoustiller quand même sur le papier Même quand on arrive aux ou au caméo ou aux personnages qui pop euh, comme Bruce oui. Campbell par exemple euh, en, en tant que spectateur on devrait être émoustillé Et personnellement moi j'étais beaucoup plus émoustillé bizarrement devant le caméo de Bruce Campbell oui, mais ça, parce Que de devant l'apparition par exemple de Tommy McGuire ou de, ou de Andrew Garfield <rire> dans No Way Home ou mine de rien, bizarrement, là j'étais vraiment en train de me dire « Ah oh, c'est rigolo quand même, ça c'est un bon caméo, ça c'est rigolo » Bien sûr, mais c'est ça, parce qu'on qu connaît Sam Raimi qu'on sait qu'il oui, est, est euh, Oui, en Et caméo. que ça nous amuse, mais, mais c'est vrai que derrière, euh, ouais. dans l'ensemble, le casting s'en sort Mais il n'y a, y a pas réellement comme il... On peut avoir sur... Cheng euh... chi par exemple, tu vois, je trouvais qu'il y avait beaucoup de rôles secondaires Où je me disais « Ah ça marche !» Ah okay. c'est vraiment bien, ah, là c'est vraiment cool, le fait qu'il y, euh, qu y, qu y, qu y ait Tony Leung, le fait qu'il y, uh, qu y ait Michel Léo, je trouvais que ça passait hyper bien dans, dans, dans les éternels. je trouvais qu'il y avait vraiment des rôles secondaires qui étaient vraiment très bien exploités et très bien, oui. et très bien utilisés, et, et là je trouve qu'ici il y a, les acteurs sont bons encore une fois, mais on se dit pas, il y en a un qui ressort plus qu'un autre ou qui devrait avoir plus d'impact sur nous, on, est, je suis on ouais. se dit c'est bien, mais on n'est pas plus transcendé que ça, c'est un peu dommage. peut-être un petit plus pour Elisabeth Olsen, pour moi. Ouais. Parce que j'aime beaucoup l'actrice déjà. Ouais. C'est peut-être celle qui va avoir bah, le rôle un des rôles les plus euh, torturés dans le film, donc euh, peut-être que ça laisse un peu plus place à un peu plus euh, d'émotion. Après, le, le reste, euh, oui, ils sont un peu tous au même niveau. Moi, ouais. par contre, j'ai un peu. Euh, j'ai trouvé différent la relation entre Wong et, euh, et Doctor Strange dans ce film-là. C'est vrai. Qui m'a beaucoup plus plu que. Euh, toutes les interactions qu'ils ont, qu ont pu avoir dans d'autres films. C'est-à-dire qu'il y avait des dialogues entre eux où il n'y avait pas forcément d'humour des fois. C'est vrai. Et je pense à la scène à la toute fin quand ils sont dans le temple et ils ont une interaction tous les deux Ouais, c'est vrai qu'il y, y a un euh, truc, il se passe était quelque chose très ouais. sincère mm. et euh, ça ça m'a plu parce que d'habitude c'est juste des échanges pour se faire des petites blagues euh, mais de manière générale je voir. trouve que Wong est un personnage qui est trop sous-exploité alors qu'il a un vrai potentiel et qu'il est extrêmement attachant est... et l'acteur en plus est, est très vrai. très bon Bénédicte Wong ouais. mais je trouve de base qu'il est très sous-exploité et qu'il a souvent tendance à être réduit à un caméo comique alors que l'acteur est... est très charismatique et peut avoir et vraiment ben, de l'impact pour le coup là c'était un, un peu mieux, mieux. Ouais. pour ce film là ils lui ont quand même rendu un petit peu plus... Et ben voilà, hommage on va dire. Euh... On a trouvé notre acteur qui ressort du lot, bah, Bénédicte Oumont. Voilà. Bénédicte Oumont, <rire> c'est toi qui ressors. <rire> j'ai cru que j'ai si tu regardes cette vidéo. Ouais non non Et je sais très bien que Bénédicte monde ne regardera pas. <rire> euh, on arrive à la fin de cette vidéo sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Qu'est-ce que tu en retiens Eh bien j'en retiens que j'ai passé un moment plutôt agréable mais que je vais oublier le film assez rapidement. Que j'ai bien aimé comme je te le disais les petits effets horrifiques, le, la couleur. Moi, je vais je vais être très dans, dans la forme plus parce que c'est un peu ça qui ressort des mmh. fois plus que le travail d'écriture. Mais euh, voilà, je j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est pas euh, un film qui va me marquer euh, par la suite quoi. Genre je, je vais voir et j'ai vu des films qui m'ont beaucoup plus plus cette année. Hein. Donc, ouais, voilà. Ça c'est clair. Euh, non, <rire> mais je suis d'accord. Oui, en fait, pour moi. Avec le recul, c'est dommage, parce que réellement, il y avait quelque chose à exploiter. Mmh. Mais pour moi, avec tout ce qu'on a dit, le problème vient du scénario. Le scénario ne fonctionne pas, ne réussit pas à tenir les enjeux qu'il semble vouloir placer. Ça peut avoir un certain attrait, graphiquement, comme tu le dis, il oui. y a quand même des idées de mise en scène, même si elles sont souvent effacées par une espèce de présence fantomatique de Sam Raimi qui est là sans être là. C'est vraiment surprenant et bizarre, euh, mais honnêtement, oui, tu as raison. Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Sam Raimi, ça reste un film qui, je pense, est très oubliable. Mais c'est ça, en fait. Bah, tu viens de le dire toi-même, c'est que si on s'en souvient pas, c'est parce que c'est pas assez bien écrit. Ouais. Tu vois Pour moi, on est vraiment beau. sur un film qui avait un premier scénar qui, à mon avis, devait être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus vaste. Et là, on se retrouve devant un long métrage qui est très évasif, <rire> très laborieux, très énigmatique, très, très anecdotique, et qui n'arrive pas à tenir ses promesses, en fait. Ses promesses ouais. de base qui seraient de l'ordre d'un... Une espèce de grand affrontement entre WandaVision et Doctor Strange et au final on ne l'a jamais vraiment parce qu'il y a ce multivers qui est au milieu. Et oui. au final, je pense profondément que c'est ce multivers qui est réellement le plus gros problème en fait, de, de cet univers Marvel. Et ça va le démontrer au fur et à mesure. Ben bah, on verra bien. Hein. On le verra bien. Ouais, ouais c'est un peu triste. Mais merci quand même mon cher Kevin d'avoir bah, participé à cette petite vidéo. De rien, merci à toi. Bon, bon, je je t'en prie, tu, tu sais très bien que c'est un plaisir à chaque fois de t'avoir <rire> ici. Et on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouve pour parler de films, bien évidemment. A plus. Et j'en ai pas parlé parce que j'avais pas envie de m'énerver, mais Daniel Elfman, faut vraiment qu'il arrête de broyer et de latter le travail de tous les autres auteurs avant eux parce que la partition de Michael Jacchino était excellente. On n'a pas parlé de ça. Là, y'a rien, y'a rien, y'a rien, y a que dalle, que dalle